Qu'est-ce que la conscience Elle chuchote derrière le bruit de nos pensées. Il y a cette connexion, effectivement, et cette reliance au grand tout. Relié, on l'est de toute façon. Une des clés, c'est d'être beaucoup plus connecté au vivant. Bien, bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle Confidence de Plume. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de recevoir David Perrault. David Perrault, bonjour à vous et bienvenue bonjour. ici. Bonjour, merci beaucoup, je suis très heureux d'être invité. Avec, avec grand plaisir. J'ai envie, David, si vous voulez bien, de vous laisser vous présenter pour commencer. Et puis, je me présenterai après pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Avec plaisir. Alors, ben, moi, je suis euh, auteur de, de quatre livres, trois romans. Le dernier en date s'appelle euh, « Les âmes du temps perdu ». Et puis aussi un livre illustré, une, une petite BD qui s'appelle « Les secrets de notre conscience ». En, en plus d'être écrivain, j'ai été pendant longtemps euh, chef d'entreprise. Je dirigeais un institut mondial qui s'occupait de, de mesurer et d'étudier le comportement des, des passagers aériens. Et euh, j'ai une formation économique, j'ai un master en finance et j'ai une passion pour tout ce qui est euh, science. On pourrait dire les sciences noétiques, c'est des sciences qui touchent à la conscience. Mmh. Alors... On peut aller plus loin, mais en deux mots. On, on va y aller, on va y aller, vous inquiétez pas. Donc en deux mots, moi je m'appelle Pascal Béga, j'enseigne je, le, le Reiki. Euh, je dis souvent que je suis femme médecine, certains diraient chaman, j'aime pas trop employer ce terme. J'aide les personnes à avoir une, une vie plus heureuse, avec une spiritualité joyeuse, pratique et sans chichi. Euh, David, vous parliez de science No no mm -hmm. <rire> Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus les, Et, et, et sciences... j'ai envie, in... envie de vous interroger oui. aussi sur euh, le lien entre l'écriture de, li... de vos livres, qui ne sont pas des livres euh, lambda, j'ai envie de dire, mais euh, le lien entre l'écriture de vos livres et puis euh, la finance, le monde matériel. Tout à fait alors pour la première question, les, les sciences noétiques, c'est une dénomination qu'on commence à trouver euh, de plus en plus pour, pour désigner au fait euh, les sciences qui touchent aux états de, de, de conscience augmentée, enfin qui touchent à la conscience court donc euh, mais comme la conscience est partout ça pourrait être tout type de science donc on parle plus, euh, plus spécifiquement des sciences qui essaient de, de comprendre et d'étudier la, la conscience notamment dans ces états dits non ordinaires ou augmentés et on peut parler euh, par exemple de, de sortir du corps d'expérience de, de mort imminente d'état de, d'extase euh, ou autre le rapport entre euh, ces sciences-là, la, la finance, l'économie et mes livres, c'est qu'au fait, bah, je, je, les sciences noétiques, les états de, de, de conscience euh, non ordinaires euh, sont la trame de mes livres. Et euh, donc, dans, mon, dans mes histoires, j'utilise au fait ce que j'appelle les pouvoirs de la conscience euh, pour que, pour que l'histoire se déroule d'une façon euh, un peu plus extraordinaire que ce qu'on est capable de faire euh, euh, tous les jours. Mais bon, vous êtes professeur de haïki. Euh, J'imagine que vous avez déjà eu à, à voir ou à observer ou à goûter ce que peut, ce que peut nous amener un état de conscience augmentée. Donc, euh, je, je dirais, euh, j'accentue un peu les traits dans mes romans pour, pour, pour vraiment montrer ce que l'humanité euh, pourrait devenir si euh, on s'occupait... Un peu plus intensément d'élever de, de, no, nos consciences et d'utiliser ces états euh, entre guillemets secrets qui ne sont pas si secrets parce que il euh, y, y a beaucoup de, de peuples, euh, notamment les peuples premiers, qui en avaient, qui, qui les utilisaient pratiquement quotidiennement. Mais, mais si, si, voilà, si on retrouvait au fait ces, ces capacités qu'à qu notre conscience euh, à nous faire vivre des choses extraordinaires. Alors, vous dites, effectivement, que tu dois en expérimenter dans le Reiki. Euh, oui, mais ce n'est pas là que j'en expérimente le plus. Effectivement, on en expérimente dans le Reiki, notamment quand on va initier quelqu'un au Reiki. Là, on est obligé de monter dans des plans de conscience différents pour pouvoir transmettre cette initiation au Reiki. Mais euh, j'en ai vécu plus en tant que femme médecine. Euh, on, on sait que dans la... Dans le chamanisme, on va, pour rester basique, euh, faire des voyages chamaniques. C'est un état modifié de conscience. Euh, on va, dans certains cas, alors moi j'aime pas y aller, hein. la trans, moi c'est pas, pas trop mon truc. Et je pense qu'on peut aller euh, chercher des informations ailleurs que dans la trans, qui doit être vraiment encadrée parce qu'elle peut, dans certaines circonstances sinon, devenir dangereuse. Et dans les traditions chamaniques anciennes, notamment chez les peuples premiers, elle est très encadrée. La transe est très encadrée. On ne fait pas de la transe comme ça, comme on dit « bonjour à la dame », ce n'est pas anodin d'entrer dans des états de transe. Euh, mais il y a d'autres états de, de conscience modifiés euh, qu'on vit tous. Hein, le fait de dormir, c'est un état modifié de conscience, même si, à part dans le rêve, il n'amène pas forcément à des enseignements euh, et plutôt que des enseignements, j'ai envie de dire, à des connexions euh, particulières qui permettent des ouvertures particulières. Mmh. Euh, avant qu'on qu aille un petit peu plus loin, j'ai envie qu'on définisse un petit peu plus cette conscience et qu'on mette peut-être des mots dessus, parce que la conscience, c'est... Est-ce que tu as une bonne conscience Est-ce que tu as bonne conscience que tu viens de faire une bêtise euh, Ou est-ce que c'est autre chose Et dans, dans vos livres, vous parlez de quelque chose qui m'a interpellée, que je trouve vraiment choisi avec beaucoup d'habileté et de délicatesse, c'est Aum. On le sait, Aum, c'est le, le mantra à l'origine du, du grand tout, donc à l'origine de, de l'univers, on va dire, de la vie. Et euh, qu'est-ce que c'est Aum pour vous et quel, quel est le lien avec la conscience que, que vous pouvez faire Bon, je, il, y a, il y a deux parties dans votre question. La première, c'est au fait, c'est deux grandes questions fondamentales. La première, c'est qu'est-ce que la conscience euh, Effectivement, ben, la conscience, c'est un terme qui est utilisé pour énormément de choses. Ça reviendrait presque à dire euh, est-ce que vous pouvez définir Dieu C'est. <rire> Welcome, donc, donc si j'avais si une euh, si j'avais une, une définition de la conscience toute faite, j'aurais pas besoin d'écrire des livres de 300 pages pour essayer de d'expliquer de, de, de, de, ce que c'est. Mais euh, en gros, moi je vois je vois quand même deux grosses distinctions dans la conscience. Il y a justement euh, ce que moi j'appelle dans mon jargon quand je parle avec des amis la, la petite conscience qui est la conscience de soi-même, en fait, comme vous le disiez euh, en formulant votre question, pour moi, c'est une, une conscience qu'on qu qu génère euh, nous-mêmes par... Euh, euh, les interactions de notre cerveau, donc de notre ou de notre mental ou de notre ego. Donc euh, voilà, je, je sais que je m'appelle David, que je suis un homme, que je suis écrivain. Enfin, il y a plein de choses qui me définissent et, et que j'ai ancré. Euh, j'ai conscience d'être moi-même, donc j'ai ancré ça dans, dans, dans mon cerveau. Et je pense que c'est la conscience à laquelle on est habitué, c'est-à-dire qu'on fait l'expérience de cette conscience au quotidien, on génère énormément de pensées, on génère selon, plus de 20 000 par jour. 60 000, euh... 60 000. Alors, le chiffre exact, euh, je ne l'ai jamais trouvé. Il y, a, il y a des études assez poussées qui parlent de 7 000, d'autres qui parlent de 60 000. Euh, alors, moi, j'essaie de dire plus de 20 000 pour être dans, oui. dans le moyen. Mais je hein. crois qu'on n'arrivera on jamais à compter, parce que c'est énorme, enfin, c'est un, un énorme chiffre. Euh, donc, voilà, pour moi, il y a ce que j'appelle cette... cette Conscience qu'on expérimente tous et dont on est très familier parce que c'est comment on se connaît nous-mêmes. Et il euh, y a la grande conscience. Et pour moi, la grande conscience, c'est en fait un champ euh, de conscience ou d'information qui euh, dépasse complètement notre entité physique, donc qui est exogène à notre, notre propre corps, euh, qui est probablement euh, actif dans tout l'univers et auquel on peut se connecter. Et je pense que nos, nos corps sont, sont outillés pour interagir avec ce champ de conscience qui, à ce, ce moment-là, contient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations et de possibilités que notre petite conscience. Euh, le, le souci, c'est que cette con, ce champ de conscience ou cette conscience, on le reçoit à mon avis en arrière-plan. Donc, on parlait de 20 000 ou 60 000 ou 7 000 pensées par jour. Ça, c'est un peu le rideau, c'est le bruit constant de notre euh, conscience mentale, euh, qui est vraiment qui prend qui, qui prend le dessus. Donc, c'est ce qu'on entend. C'est comme si on, on met des écouteurs dans les dans les oreilles et qu'on met la musique assez fort. C'est ce qu'on entend. Euh, et à ce moment-là, ce serait quand même assez difficile si on a justement cette musique euh, de, de manière assez euh, intense dans les oreilles. Ce serait assez difficile d'entendre quelqu'un qui viendrait nous murmurer des choses très intéressantes à l'oreille. Et pour moi, l'accès à ce champ de conscience euh, beaucoup plus large est quelqu'un qui murmure derrière ce rideau d'informations euh, qu'on s'autogénère. Euh, et et d'où, au fait, toutes toutes ces techniques que vous enseignez probablement, euh, d'apprendre euh, à se connecter à ce champ plus large en essayant finalement de ralentir nos pensées et de taire, euh, en tout cas de temps en temps, notre, notre mental. Mmh. Donc voilà la définition que je peux donner de la conscience. Euh... Oui, je vous en prie. Je n'ai pas répondu à l'autre partie de votre question. Non, non, alors, mais on, on va y venir, ne ouais. vous inquiétez pas, j'y tiens, donc je pas. Mais simplement pour préciser, effectivement, euh, je suis tout à fait d'accord avec votre définition de ce bruit mental, euh, de, de, de cette euh, divagation intellectuelle, euh, création intellectuelle permanente que l'on a et qui va faire écran par rapport à des informations qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus délicates, et que dans notre plan de conscience, c'est-à-dire le plan physique, le plan terrestre, on a du, auquel on a du mal à accéder. Un des moyens d'y accéder, c'est effectivement d'écarter l'espace de temps entre deux pensées successives, hein. et ça c'est tout l'objet de la méditation. En fait, je dis, je dis souvent que la méditation, c'est un verre d'eau boueuse euh, et laisser décanter l'eau euh, enfin la boue en bas du, du verre pour qu'on puisse voir au travers de l'eau ce qui est derrière l'écran c'est une très jolie euh, analogie bravo <rire> merci mais effectivement euh, et et c'est quelque chose qui va s'amplifier au fur et à mesure qu'on pratique. Il faut pas se mettre la pression par rapport à ça. Hein. Euh, ça vient tout seul, euh, tranquillement. Ce pas peine d'aller dans l'autoflagellation. Hein. Moi, je n'aime pas la spiritualité euh, autoflagellante. On peut y aller en se faisant plaisir et je pense que c'est beaucoup plus efficace. Mais alors, ce que vous disiez justement sur, sur la conscience, il y a plein de choses qui viennent derrière, mais pour revenir à ce qu'on disait en premier, le lien entre la conscience et Homme. Est-ce qu'on peut dire que dans votre acceptation, dans votre manière de voir les choses, Homme, c'est l'énergie universelle, la vie Oui, cosmique, ben, disons, Ohm, ou est-ce que c'est autre chose Homme, c'est le nom que j'ai voulu donner à la conscience universelle, en fait, la source, la source de cette conscience. Euh, dans mon premier roman Voyageante de vie et j'ai voulu trouver un nom qu'on connaît quand même euh, mais qui n'est pas aussi, aussi chargé que, que, que les autres noms comme Dieu par exemple euh, euh, parce que finalement euh, je, en tout cas personnellement malgré tout 25 ans de recherche dans, dans, dans, justement dans, ces, dans ces domaines là j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, qui était sûr d'être monté jusqu'à la source. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose... Il y, en a, il y a des gens qui, qui m'ont dit, ben, à un moment donné, j'étais sûr, j'avais rencontré, j'ai cru que j'avais rencontré le Christ, ou j'ai cru que j'avais rencontré Dieu, ou Homme, selon... Euh, et puis après, en refaisant encore de, des voyages, régulièrement des voyages hors de mon corps, etc., je me, rends, je me suis rendu compte que j'avais juste percé un plafond, et puis qu'il y en avait encore un autre, puis qu'il y en avait encore un autre. Donc les, les dimensions euh, euh, autres que notre dimension matérielle euh, semblent être euh, insondables. Euh, et, et, et, et du coup, effectivement, moi, quand je parlais de cette source dans mon, dans mon premier roman... Je voulais, je voulais la décrire euh, en lui trouvant un, un, un, un nom euh, qui, qui, qui fasse que les gens n'aient pas tout de suite une image qui, est, qui, qui peut être une image finalement chargée de dogmatisme ou d'autres choses. Et c'est ce que j'essaie. En tout cas, quand moi j'essaie d'écrire, j'essaie d'être très, très neutre, de décrire les choses. C'est pour ça que j'ai fait 25 ans de recherche scientifique, de décrire les choses avec le le plus de simplicité possible pour, pour ne pas les charger de, de, finalement de, de croyances qui sont peut-être euh, des croyances qui viennent de nos intellects et du coup qui n'ont pas la substance de cette, de cette autre plus grande conscience. Euh, euh, et, je, et je pense qu'on passe souvent à travers de cette, de cette connexion à cette grande conscience justement parce qu'on essaye de euh, conceptualiser les choses. Donc c'est pour oui. ça que j'ai utilisé ce mot-là dans mon premier roman. Pour, pour, pour éviter qu'on le... C'est un mot, finalement, oh, mais on l'a déjà entendu, mais on a quand même la peine à le conceptualiser. C'est un son, finalement. Ouais, C'est le mantra de la vie, hein, j'ai ouais, envie ouais. de dire. Oh, on connaît tous. Euh, alors, vous parliez tout à l'heure des peuples premiers euh, et de leur euh, compréhension, euh, vision, vie, manière de voir. Cette conscience, cette manière d'être relié au grand tout, est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus par rapport à ça J'observe juste que, voilà, euh, il y a une question. Je pense que pour, pour être relié à cette conscience, ou être conscient qu'on est relié à cette conscience, parce que relié, on l'est de toute façon, euh, il y a aussi énormément, une grande partie, c'est l'éducation et c'est les codes dans, de la société dans lesquels on vit. Et probablement, nous sommes à une, une époque où on revient un peu vers, vers cette, cette connexion. Mais, mais, mais avant, on était dans une époque qui, qui, qui, qui était probablement aussi éloignée que possible de, de, de cette connexion, alors que, quand on, vous voulez, pardon, on, vous voulez dire on, quand vous dites on, c'est nous ici en Occident. C'est notre génération, euh, ouais. euh, je dirais en Europe, en Occident. Euh, euh, comme comme comme je disais, je pense que maintenant il y a, il y a un retour. Hein, on voit, on, ben voilà, on, est, on enregistre ce, ce, ce, ce podcast sur la, la conscience. Il y, a, il, y a de, il y a quand même de plus en plus de de, on en parle de plus en plus il y a de plus, plus en plus de, de façons d'y accéder, la méditation devient, devient beaucoup, beaucoup plus euh, usitée qu'elle l'était il y a, a 10-15 ans mais oui quand je, quand, donc je, je pense quand je dis nous, je parle de nous occidentaux, je pense qu'on vers un, chercher cette connexion avec, à, à la conscience mais on, on est arrivé pratiquement à, un, à une apogée de non-connexion alors que quand on, on, on s'intéresse aux premier, on voit que eux, ça fait partie, ça fait partie euh, dès l'enfance de, de leur vie. C est, c est le, dans, je sais pas, dans les, les, les, les, les, les, les arborigènes d'Australie, par exemple, euh, leur quotidien, c'est de marcher dans le sable. Euh, pour parler entre eux, quand ils sont très, très éloignés, ils doivent utiliser des techniques qu'on pourrait assimiler à de la télépathie. Euh, pour trouver de la nourriture et de l'eau dans, dans le sol, ils doivent aussi euh, se relier à la nature d'une façon qu'on serait incapable de faire. Donc pour eux, euh, leur quotidien et leur survie dépendaient d'être de, de, de, de, de, beaucoup, beaucoup plus reliés euh, à ce champ de conscience élargie que nous. C'est ce que, ce que j'ai observé, vécu, euh, lorsque j'ai vécu avec... Euh... Euh, des Amérindiens en, en forêt amazonienne hein, cette, cette connexion, cette reliance permanente et cette reliance elle est à la fois euh, avec Dame nature eux ils l'appellent esprit de la forêt ou esprit du fleuve mmh. pour donner une, une vision pour personnifier ça mais c'est vraiment cette reliance justement à l'énergie universelle à home si mmh. on peut euh, faire un parallèle il y, a, il y a cette reliance-là, cette conscience qu'on est relié en permanence. Il n'y a pas de dissociation entre eux et la nature. Ils font partie de la nature, ils font partie du grand tout. Et effectivement, par exemple, pour chasser ou pour faire un geste aussi simple que cueillir une plante, on va demander à la plante le « ok mmh. » en lui expliquant à quoi elle va servir, si elle est ok pour servir à ça. C'est « ok pour euh, guérir, t'elle plaie ou, euh, ou au contraire pour être mangé et si elle n'est pas ok, on laisse. » Donc il y a cette connexion, effectivement, euh, et cette reliance au grand tout, mais il y a aussi la reliance aux autres personnes, et euh, aux autres êtres vivants. Et quand je dis les êtres vivants, j'entends les animaux, aussi bien que les plantes, parce que quelque part il y a aussi une énergie vitale dans la plante, une, un flux, une conscience. Et il n'y a pas de hiérarchie. On est sur une notion de cercle plutôt que sur une notion de euh, toi tu es meilleur que moi ou toi tu as plus droit à la parole ou autre. On le voit dans les cercles de parole, mais pas que. Il y, y a cette très grande conscience euh, qu'on on interagit forcément les uns avec les autres et qu'on est en résonance les uns avec les autres. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose que nous occidentaux, on doit retrouver et qui nous permettrait peut-être d'accéder mieux à la conscience à Homme, comme vous le dites. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est, il est, je pense qu'il est évident de, pour, pour, finalement, pour accéder à la conscience, il faut déjà, faut déjà savoir qu'elle existe. Comme on l'a dit avant, il faut, il faut être capable de... De, de, de ralentir nos pensées, au fait, de, de descendre un peu le, le, le, le bruit de fond pour, pour justement avoir accès à ces, cette conscience qui nous qui nous susurre ou comme moi, moi j'aime dire qu'elle chuchote derrière le bruit de nos pensées. Vous avez utilisé l'analogie du, du verre d'eau qu'il faut laisser tomber pour qu'on voit la transparence. Euh, je pense je pense que c'est ça. Puis une, une fois qu'on est ouvert à la conscience, ben on, se re, on se rend compte au fait que le vivant et, et, et connecté à la même à la même source de conscience et, et, et que finalement, et j'en parle dans mes livres, on, on peut interagir avec, avec, euh, avec les vivants et pas seulement les autres, pas seulement les autres êtres humains, aussi les animaux et les plantes. Et, et après, euh, on se rend compte aussi que pour vivre harmonieusement, il faut, il faut vivre harmonieusement entre êtres humains, mais aussi d'êtres humains aux autres formes de la nature. Sinon, on rentre dans, dans des abus, euh, comme on en voit ces temps, comme, comme nous, occidentaux, faisons avec la nature. Si un arbre nous gêne, on le coupe à la tronçonneuse, sans, sans finalement demander à la forêt lequel elle est d'accord de nous donner. etc. Mais on, on, on voit finalement que d'agir sans conscience vis-à-vis -vis des autres formes de la nature euh, ben, ça nous retombe dessus parce que parce qu'au final si on continue et j'en parle beaucoup dans nos livres mais si on continue comme ça ben, on va arriver à un moment donné à la fin des ressources on, on, on aura puisé sans conscience donc euh, euh, à un moment donné il n'y aura plus rien à puiser mais quand il n'y aura plus rien à puiser a, on oublie une chose quand on fait ça c'est que, que comme, vous, comme vous le dites c'est un cercle de vie et, et euh, nous permettant la nature de vivre, mais le, le contraire est encore plus vrai. C'est-à-dire que la, la nature nous permet de vivre. Donc, euh, s'il n'y a pas ce, ce respect qu'avaient qu totalement compris les peuples premiers, euh, à un moment donné, on, on, on se s'autodétruit. Euh, D'abord, probablement d'une façon euh, assez, euh, comment dire, sournoise, parce que finalement, on, on va s'attaquer à, à notre bien-être, parce que si on respecte pas les autres formes de vivre, de vie, sans se rencontrer, il y a quand même une sorte de, de comment dire, de malaise euh, intrinsèque qui va, qui, qui, qui, va rentrer en nous individuellement ou en tant que société. Et je pense que c'est pas un hasard si autant de dépression et autant on autant d'antidépresseurs euh, actuellement euh, en France, en, en Suisse, aux États-Unis. Et, et, et au-delà du mal-être, il y a des formes beaucoup plus graves euh, qui vont être qu'au bout d'un moment, ben, si, si on n'a pas respecté la nature, ben, on, va, on va simplement s'éteindre en tant que race. Et c'est un thème que je traite abondamment dans mon dernier roman, euh, vu que je parle d'une civilisation qui a eu lieu avant la nôtre euh, et qui a fait les mêmes erreurs de, que nous. Euh, et qui a fini par disparaître. Et le, tout, tout, tout l'enjeu du roman, c'est finalement de bien comprendre les erreurs que cette civilisation a faites, pour ne pas les répéter. j'espère vraiment que ce sera possible pour nous. Euh, et, et franchement, une, une, des, une des clés, c'est d'être beaucoup plus connecté au vivant. Et, et au vivant, ça veut dire aux autres, et ça veut dire à la nature. Alors, chez l'Amérique ça va au-delà de ce que vous décrivez. Euh, en tout cas, chez ceux que je connais. Parce que euh, lorsqu'on prélève, alors on peut prélever euh, des animaux, des plantes. Il euh, n'y a pas de notion de je suis végane. Hein, un cochon boire rôti sur le feu de bois ou un aymara euh, cané dans des feuilles de, de balisier, c'est juste délicieux et ça nourrit. Mais euh, il y a la notion de je prélève à proportion de ce dont j'ai besoin, et pas plus. » Donc, je stocke rien. D'abord, stocker en forêt amazonienne, euh, tout pourri assez rapidement. <rire> euh, même vos livres magnifiques, euh, au bout d'un an, ils sont complètement dévorés par des poux de bois, donc euh, laisse tomber. Mm -hmm. euh, donc, il y a déjà cette notion de « je ne peux rien conserver » qui fait que forcément, ça circule. Et je stocke rien, je gâche rien, je gaspille rien. Et puis, il y a la notion de « quand je prélève », comme je prends sur moi-même, je rends. Et je rends pour que le cycle continue, je rends en faisant une offrande de tabac, en plantant quelque chose, euh, en, en chouchoutant un bébé animal ou autre, mais j'ai cette notion de « je rends quelque chose » qui est absolument fondamental. Et ça, je pense qu'on l'a perdu, et qu'effectivement, les deux notions de « je consomme, je consomme, je consomme » de manière… Euh, euh, comme si c'était un puits sans fin. Euh, et je rends rien. C'est-à-dire que je m'accapare quelque part, quelque chose qui n'appartient pas ni dans l'énergie, ni dans la conscience, ni dans autre chose, nous mène à notre perte, effectivement. Et je crois qu'il faut qu'on change ça vite, si c'est encore possible. Mais je pense que en tout cas, je donne des pistes dans mes livres de, de comment c'est possible. Alors, justement, on va... On va je vous mettrai en dessous de cette vidéo de quoi aller euh, euh, trouver les titres et euh, de, des livres de David. Je vous les conseille vraiment. Ils sont super intéressants. Et euh, bah maintenant, c'est vrai. Et en plus, ils se lisent extrêmement facilement. Et, et j'aime cette notion de lecture facile et fluide. C'est très bien écrit. Et en plus, il y a toute cette profondeur derrière. En fait, dans vos livres... Je trouve que vous répétez ce qui se passe dans la vie, des choses de compréhension de premier abord. Et puis, il y a plein de profondeur derrière, plein d'autres choses cachées derrière l'écran. Je pense que c'est des, des livres, en tout cas pour ma part, que je lis avec beaucoup de, de bonheur, mais qu'il faut lire et relire, et relire <rire> encore. <rire> Donc, je vous invite il y a, vraiment. Il y, a, il y a effectivement plusieurs niveaux de, de lecture. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, c'est vrai que les thèmes que je traite, finalement, les, les, les sciences de la conscience peuvent être très, très complexes. Hein, parce qu'on parle dans la... Pour, pour aller saisir la nature de cette conscience euh, au, niveau, au niveau scientifique, on, on parle dans, dans, dans la physique quantique, dans l'astrophysique. On va traiter la naissance de l'univers, enfin, des, la, la notion de... Hum, de, de, de, de des notions de génétique d'épigénétique donc c'est des sciences qui peuvent être très très complexes euh, et, et finalement je, je voulais en parler sans entrer dans cette complexité mmh. euh, dans, dans mes romans parce que je me dis finalement ben la complexité les, les, si les gens la veulent je, je donne toutes mes, toutes mes sources donc il y a une grande bibliographie oui, il y a une, y a une très de, grande bibliographie elle est très <rire> intéressante et elle permet Mais justement d'aller fouiller un petit Alors peu elle, plus, ouais. elle, elle permet justement de voir quelles ont été les bases euh, scientifiques euh, et autres hein, parce que je me base aussi sur des expériences euh, des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente de sortir du corps etc donc c'est pas que de la science pure donc c'est les gens qui veulent savoir pourquoi l'histoire de ce roman euh, parce que je le fais pour chaque roman euh, a, a, une, a une base solide et, et pourrait Être possible, euh, ben ça, ça effectivement je le mets dans la bibliographie et puis dans le roman je me, je me, je me contente en fait d'aborder les sujets le plus simplement possible et surtout par le biais de, de, de, de, de l'aventure euh, que vont vivre les, les protagonistes. Et c'est un exercice extrêmement difficile que vous réussissez euh, à mon avis très bien. Donc merci, merci, merci à vous. J'ai euh, envie de vous dire que. David dit, enfin à la fin de ses livres, qu'on pourrait les refermer en disant « Et si c'était vrai ?». Et c'est vrai que dans le contexte sociopolitique ou politico-géographique actuel, on va dire, le « Et si c'était vrai ?» il prend une dimension particulière et particulièrement intéressante. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller lire ces livres. C'est, je crois, le meilleur conseil que je peux vous donner. David, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup, Pascal. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Avec plaisir et merci à toi qui nous regarde et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Au revoir.